La crise sanitaire liée au Covid a largement accéléré la transformation digitale des entreprises et ce sur trois axes majeurs. D'une part, le développement de euh, nouveaux outils euh, spécifiques en bureautique, euh, D'autre part, euh, le développement du télétravail et enfin le développement d'outils euh, liés notamment au travail en mode collaboratif, en mode projet. En somme, ce qu'ont dû faire les entreprises, c'est s'adapter de manière rapide, inexorable et non négociable. Et ça, ça vaut aussi pour euh, les salariés. La transformation digitale est souvent perçue comme euh, la partie immergée de l'iceberg. C'est-à-dire que euh, le salarié, qui n'est pas performant avec euh, un nouvel outil, va potentiellement se mettre lui-même en difficulté et mettre en difficulté l'entreprise. Aussi, accompagner les entreprises et leurs salariés dans le développement des compétences sur le digital permet de donner du sens, je dirais, véritablement à, à cette transformation, dans la mesure où c'est à la fois la performance de l'entreprise qui est en jeu, mais également le confort des salariés.